Bonjour, aujourd'hui on va regarder, on va essayer de comprendre ce qu'est une clé primaire alors pour ça on va créer une table qui contient une clé primaire après on va regarder comment euh, on peut utiliser euh, une clé primaire et on va notamment regarder les, les contraintes qui sont euh, imposées euh, par le fait qu'on ait euh, une clé primaire alors on va démarrer SQLite tout de suite, hop je dimensionne la fenêtre voilà, donc là on va travailler uniquement en mémoire, hein. on, va, donc on va mettre en place l'exemple, alors je mets l'ordre de création euh, de la table, on y reviendra un peu plus loin, et je vais ajouter des pays dans cette table, voilà, un certain nombre de pays. Euh, donc voilà, Alors, afin que ce soit un peu plus clair, on va, voilà, on va faire un point mode box, on va sélectionner le contenu de la table, donc la table c'est pays, voilà, et on va regarder le schéma de la table pays. Voilà, donc là, donc la situation est la suivante hein, on a des informations à propos des pays, de certains pays, on a une petite une dizaine. Il y a six colonnes, euh, donc euh, six attributs, et donc il y a un attribut qui est particulier, qui est euh, l'attribut qui s'appelle code qui est défini euh, sur trois caractères. Alors, pourquoi il est particulier Parce que c'est une clé primaire. Alors, une clé primaire, ça sert euh, notamment à identifier de manière non ambiguë, donc on est sûr du coup, de notre coup, ça sert à identifier un enregistrement, donc nous ici, ce serait un pays. Alors, au niveau des, des, des codes que j'ai choisis pour euh, ma table pays, je me suis appuyé sur euh, une norme, donc c'est la, euh, la norme ISO euh, 3166, qui définit des codes en fonction des pays, donc un code sur deux caractères, un code sur trois caractères, un code numérique, donc par exemple nous pour l'Albanie, bah on a comme j'ai pris le code sur trois caractères, on va dire que pour identifier l'Albanie, on va utiliser le texte ALB, donc là j'ai bien ALB pour Albanie, et ainsi de suite pour tous les autres pays. Alors, quand on veut définir une clé primaire, on fait notre définition normale de, de table, et ensuite on va rajouter « primary key », et entre parenthèses, on va mettre le nom de l'attribut qui sert de clé de clé primaire. Alors, donc notre clé primaire, donc comme elle contient une valeur qui est unique, elle, elle impose que, que les valeurs sont uniques, on ne peut pas avoir deux lignes, deux enregistrements qui aient la même valeur, ça veut dire que quand on va faire une recherche selon cette clé primaire, on ne pourra trouver qu'un seul pays au maximum. Par exemple, si je recherche les, les pays qui ont pour code BEL, bah, je trouve la Belgique. Et dans ma table, euh, je suis sûr et certain qu'il ne peut pas y avoir un deuxième pays qui a euh, la même valeur, donc euh, BEL. C'est impossible. Alors par exemple, si je fais euh, une autre recherche, si je recherche par exemple la clé primaire ARG, j'ai aucun, aucun résultat, pourquoi Parce que cette clé, euh, elle n'appartient pas euh, à ma table. La, la valeur de cette clé ARG, cette valeur-là, n'est pas, euh, pas clé primaire. Donc en gros, quand on recherche euh, une, un enregistrement en fonction de la valeur de la clé primaire, ben, on n'a que deux réponses possibles. Euh, soit on a un enregistrement qui correspond, soit euh, on a euh, aucun. Alors, le SQLite, qu'est-ce qu'il fait Il va s'assurer que euh, cette contrainte d'unicité est, euh, est respectée. Donc, euh, quelles que soient les manipulations euh, qu'on fait, il va, euh, va s'assurer de cela. Alors, on va regarder un exemple de manipulation. Par exemple, je vais... Ajouter, je vais insérer dans pays, donc je vais ajouter un pays, donc en donnant le code et le nom, en disant que c'est AND et que c'est euh, l'Argentine. quand je fais ça, la euh, SQLite me dit c'est impossible parce que on a une euh, donc une contrainte qui échoue sur l'attribut code qui est contenu dans la table pays. Alors pourquoi bah, tout simplement parce que donc c'est euh, un attribut d'unicité parce que AND est déjà euh, associé au pays euh, Andorre. Donc ça c'est impossible. Alors je vais refaire mon ajout et donc le code ISO de l'Argentine c'est ARG. Si je fais euh, mon insert, donc là ça fonctionne bien. On va afficher à nouveau le contenu de la table pays. Et donc là, on voit que l'Argentine a été ajoutée avec un nouveau code ARG unique. On est sûr qu'il est qu'il est unique. Là les autres infos, on pourra les les utiliser euh, plus tard. Alors, une autre vérification qui est faite aussi. Alors, voilà, je prends le deuxième exemple. On va ajouter un pays, on précise pas euh, la clé primaire. Donc, dans ce cas-là, il euh, y a également euh, un échec. Alors là, euh, SQLite, euh, pour les clés primaires, si on veut vraiment que ça fonctionne comme une clé primaire, il faut qu'on rajoute la, constant, la, la contrainte NOTE NULLE. Donc euh, voilà, ici, lors de la définition de, de la table. Euh, avec les autres systèmes de base de données, le fait de dire « primary key euh, », ça suffit à, à s'assurer euh, que la clé n'est pas nulle. Donc une clé primaire, il faut absolument fournir une valeur. Donc là, on nous dit euh, que ce pas possible. Donc, si je veux ajouter euh, le Danemark, il va falloir que je précise euh, voilà donc le, le code DNK et la valeur Danemark et là si je refais mon select je trouve euh, le danemark ajouté euh, dans ma table alors cette vérification hein, c'est pas que, que lors de, de, de l'ajout hein, c'est lors de, de tout, tout, tout, euh, toutes les manipulations hein. par exemple si je cherche à faire un update je vais essayer de changer euh, dnk et j'ai décidé euh, voilà c'est n'importe quoi mais bon j'essaye de dire bah, maintenant c'est bel euh, le la valeur de la clé primaire du Danemark donc euh, du code si je fais ça bah, on me dit qu'il voilà, y a un problème si Colite me dit attention euh, la contrainte d'inicité euh, elle échoue donc sur le code ouais, parce que la valeur BEL si je la mets ici je me retrouverai avec un enregistrement qui a la valeur BEL et un deuxième enregistrement qui a la valeur BEL pour euh, ma clé primaire code donc ça c'est juste impossible donc SQLite euh, euh, l'interdit alors on va regarder donc notre euh, on va faire notre petit bilan donc alors très important une clé primaire il n'y en a qu'une par table on peut pas dans une table dire euh, j'ai euh, pour clé primaire le code j'ai pour clé primaire euh, la capitale j'ai pour clé primaire le nom ça c'est pas possible donc c'est euh, une seule clé primaire par table dans l'exemple qu'on a vu, la clé primaire, elle est composée d'un unique attribut. On pourrait faire ça en regroupant des attributs. Donc ça c'est à savoir. Une, une clé primaire, donc ça nous permet de faire quoi Ça nous permet d'identifier un enregistrement. Hein. Et euh, donc euh, voilà, parce qu'il y a la notion d'unicité qui est là. Et euh, à une valeur donnée, euh, dans une clé primaire, par exemple euh, BGR, ben, on sait qu'on aura un seul pays, et euh, là, en l'occurrence, euh, la Bulgarie. Ben, écoutez, sur ce, euh, je vous remercie euh, pour votre attention, euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.